Alors, je suis Jean-Pierre Albinet, le président de AES 12, Association Esports Solidarité 12, qui est basé ici en Ocelle. Euh, donc, euh, nous partons cette année, au mois d'avril, euh, au Maroc, faire un raid humanitaire avec euh, notre petite voiture. Euh, on est parti en 2017, euh, en un déjà. Ça s'est très bien passé. On a rencontré des personnes euh, extraordinaires, puisqu'on était une trentaine de voitures à l'époque. Là, on part un peu moins nombreux, on est 15 voitures, mais on se connaît tous. Qui, des gens qui viennent de toute, toute la France, et beaucoup de Normandie, Bretagne, Landes. On est un peu les seuls du Sud, je crois, si, si je me rappelle bien. Euh, donc euh, on rencontre là-bas, sur place, euh, des personnes dans le besoin, puisque c'est un but humanitaire, notre, notre raid. Euh, ça permet de, de rencontrer, euh, maintenant qu'on connaît un petit peu plus, euh, on sait les besoins qu'ils ont, qu ont, parce qu'on est allé dans le Moyen Atlas et dans le Haut Atlas, euh, et on y revient cette année c'est vraiment, ils sont carrément démunis, ils n'ont rien, quoi. on voit les enfants dans la montagne, pieds nus, à 3000 mètres, ça fait un peu bizarre, on n'est pas habitué à ça. <rire> euh, donc on leur ramène à des vêtements chauds, euh, dans un premier temps on va, on va s'arrêter avec une institutrice avec qui on est en rapport à Nidolt, un petit village qui est au sud de Fès, euh, qui, ce qui gère pas mal d'instituteurs dans le coin, puisqu'on la compte depuis quelques années, et c'est elle qui nous dit sur les besoins qu'ils ont euh, en fourniture scolaire, hein. Donc on leur ramène. après on va faire un petit tour dans un autre village où on a une association de diabétiques On leur amène du médical, on amène des chariots roulants, des béquilles, enfin de tout des, Tout ce qui est là, en rapport avec le diabète Et après, au gré de notre voyage, on pose à divers à diverses endroits Souvent du vêtement, des vêtements ou des, des chaussures ou des lunettes ou, Enfin moi ça dépend ce que, ce que les gens ont besoin dans notre village et pareil après on garde tous les vêtements chauds, enfin nous personnellement on garde, parce que maintenant qu'on a vu on sait comment ça marche On va garder tous les vêtements chauds pour la classe et moyen moyen classe parce que les gens en ont vraiment besoin Il fait très froid quoi hein, et voilà et c'est des choses que nous on ne se sert plus mais eux qui ont... Alors là les gens là-bas sont extraordinaires, est... On est... ils n'ont rien mais on est reçu comme... Ils offrent le thé, ils offrent tout ce qu'ils ont mais ils n'ont rien mais ils n'ont rien quoi mais... Ils sont tellement... Euh, voilà. C'est un super souvenir, c'est pour ça qu'on a décidé de repartir cette année, parce qu'on a dit que c'était fabuleux. Quoi. Euh, on, aussi bien les gens qui sont avec nous, qui ont le même état d'esprit, hein, de toute générations hein, les plus jeunes dans la dernière fois, ils avaient 20 ans, les plus âgés avaient 70 ans, euh, de, cours, de, tout, de tout cours de métier, mais là on s'en fout puisqu'on a tous la même voiture hein. donc il <rire> n'y a pas d'histoire de moi je suis plus riche que toi, hein, ça c'est... Et c'est surtout l'entraide pour aider les gens puisque là-bas il n'y a aucune association qui aide, qui aide les gens dans le, dans, qui sont démunis. Nous en France malheureusement on a des gens qui sont démunis mais il y a quand même beaucoup d'associations qui leur donnent un petit coup de main. Là-bas il n'y a rien du tout donc on est là avec nos petits moyens on leur ramène un petit coup de, un petit peu de, de chaleur humaine quoi. Déjà, gens. <rire> voilà.